Que se passe-t-il concrètement le jour où le système s'effondre A l'inverse, quelle est l'alternative à l'effondrement Quel est l'horizon dans lequel, au lieu d'avoir un crack suivi d'une liquidation totale de notre système néolibéral sous domination américaine, quel est l'horizon alternatif à ça Il y en a un, au moins. En tout cas, le, qui est à mon avis le plus probable, et que, que, rare, que, que de très rares personnes euh, conçoivent. C'est-à-dire que, le, le, bien évidemment, là, je, je vous parle dans, euh, à la suite de la faillite de Silicon Valley Bank et euh, des troubles, des désordres bancaires euh, qui sont éventuellement en, train de, on est éventuellement en train de remettre le couvercle sur la marmite. À mon avis, on n'est pas à l'abri d'un deuxième passage de plat. Et je ne serais pas étonné que d'ici la fin de la semaine, on n'ait pas une autre salve, pareil, jeudi, vendredi, deux, trois banques qui, qui passent au grill euh, pour, pour envoyer un message bien fort. Bon, là, ce n'est plus de l'analyse, là, c'est du pif. Euh, mais bref, le, le, le, le, on, on est dans une période de très grande fragilité où tout peut arriver. Et je me suis retrouvé, du coup, à, à développer euh, ces, ces, ces scénarios, donc le scénario de l'effondrement et surtout celui du non-effondrement, euh, qui, qui, qui, qui a besoin d'être développé et d'être pensé beaucoup plus, parce que à chaque fois, ça m'énerve un peu, à chaque fois qu'on a ce genre de, de, de, de, de catastrophe, alors là, pour moi, c'est plus une caricature de catastrophe avec Silicon Valley Bank, on a cette espèce de pulsion millénariste qui remonte sur les réseaux, et que je comprends, mais qui m'agace un peu. Euh, qui m'agace un peu parce qu'elle gêne l'analyse, et que ça c'est mon, euh, mon côté un peu sans froid, moi je le sens chaud par ailleurs, mais c'est mon côté sans froid, où j'aime bien euh, analyser les choses sans passion pour enlever. Bon. Euh, et donc ça, je me suis retrouvé à développer ces thèmes-là dans un space Twitter, format qui m'est totalement inconnu, chez des gens que je ne connais absolument pas, euh, J'ai été euh, invité indirectement euh, donc, euh, par euh, l'hôte euh, de ce Space, donc, qui est une sorte de conversation audio sur Twitter. Euh, donc, je remercie Tribunal Populaire, je ne connais pas son vrai nom, je ne sais pas qui c'est, mais il, il a eu l'amabilité de m'inviter avec Philippe Comte, que je connais pas plus autrement que sur les échanges qu'on a sur Twitter, euh, et Alexandre Loman. Qui sont des gens très intéressants à suivre sur Twitter, et par ailleurs. Donc, je voudrais remercier Tribunal populaire et Philippe Comte et Alexandre Loman parce que ça a été un échange à mon avis passionnant, et aussi parce que euh, il m'a autorisé à reproduire euh, cet échange. Donc, c'est uniquement un audio. Euh, ça vaut le coup euh, de prendre le temps d'aller au bout de ce truc. Ça dure une heure et demie. Alors, les, les 22 premières minutes sont consacrées un peu au, au cadrage. Euh, au, au cadrage général euh, de la situation. C'est dans ces 22 minutes aussi que euh, j'explique ce qui se passe, le, ce que c'est que, que l'effondrement, le, ce qui n'est pas SVB, on euh, s'en fout si il est comme les banques L'effondrement, c'est le jour en fait, où euh, le cœur du système, c'est-à-dire euh, les, les, les produits dérivés, euh, s'effondrent. Se, se, et le jour où ça s'effondre, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus capable de donner de valorisation aux actifs bancaires et donc en fait vous n'êtes plus capable de savoir combien vous avez sur votre compte en banque. Et donc si vous avez 10 000 euros sur un compte en banque, vous ne savez plus si en fait vous avez que si vous avez bien 10 000 ou si vous avez que 7 000, 3 000 ou 0. Donc en gros, le jour de l'effondrement, c'est le jour où vous n'avez plus de compte en banque. Donc là je vous laisse imaginer ce qui se passe s'il n'y a plus aucun service bancaire qui fonctionne. Bref, le jour où ça s'effondre, vous vous retrouvez en économie de guerre euh, avec rationnement, ticket de rationnement euh, et, et tout le tintouin. Je vous la fais vite celle-là parce que euh, je ne m'apesantis pas énormément plus de non. En revanche, au bout de 22 minutes, je vous fais donc, ce que j'appelle moi le scénario orwellien qui est l'alternative à l'effondrement. Euh, Celle-là, elle est importante, 22 minutes après le début. Euh, ça dure, ça dure pas très longtemps, il y a une heure et demie d'échange, mais après, il y a, il y a aussi euh, pas mal d'échanges un peu plus flottants euh, en, entre les différents participants. Euh, voilà, je vous le mets pour ça, allez-y. Euh, N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter, à partager, euh, comme d'habitude. Euh, et puis, ben, moi, je vous dis euh, déjà, je vous dis à votre bonne fortune, mais surtout avant ça, bonne écoute. Bonsoir Guy, bonsoir à vous. Alors, vous avez juste à... Bonsoir. Défermer votre micro en bas. Ouais, normalement, c'est bon, vous m'entendez Ouais, on vous entend, nickel. Super. Bon, eh bien, Et, je je voulais voilà, pas du tout couper, Alexandre. Parler hein. de cet article que vous. Euh, alors je suis désolé, je suis arrivé un, un peu en retard. Je, je pardon, je vais peut-être commencer par un détail, mais juste le pour ce, ce pauvre, ce pauvre ancien salarié de Lehman Brothers qui s'est retrouvé chez, euh, chez chez chez Silicon Valley Bank. Euh, il était dans une filiale asiatique de Lehman Brothers, il était euh, Chief Financial Officer de donc euh, de Lehman Brothers euh, Global Investments jusqu'en 2007. Donc il n'était pas directement impliqué euh, dans la faillite de Lehman parce qu'il est parti un an avant la faillite, il était sur les marchés asiatiques. Et ce pauvre bonhomme qui n'a rien demandé euh, est Chief Administrator Officer de euh, Silicon Valley Bank Equities, c'est-à-dire la filiale banque d'affaires de Silicon Valley euh, banque Financial, qui est euh, le groupe, et eux n'ont pas été saisis par la FDIC, la banque d'affaires elle, a priori de ce que j'en comprends, c'est toujours être prudent dans ces moments-là, est, euh, est toujours en activité, euh, Eux, ça roule pour eux, donc en fait, lui il n'a rien fait de mal <rire> Pardon. Donc Je, je clôt ce détail, mais ce pauvre bonhomme qui voit sa gueule absolument partout en disant « Regardez les, les mecs de chez Lehman recommencent chez SVB », non, c'est pas vrai pardon, c'était peut-être pas, euh, par là que j'aurais dû commencer, euh, est-ce que, euh, quand C'est vrai, temps... vrai que sa position est, est assez drôle quand même. Il y peut rien, quoi. Et à la limite, il est dans la filiale qui, elle, était bien, enfin, était bien gérée. Le, euh, le SVB, euh, pour moi, je, je c'est, un bouc émissaire, c'est, c'est un contrefeu. Euh, ils n'ont rien, enfin, rien fait de mal. ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas fait plus. Ils ont pas fait pire que les trois les, mille autres banques régionales plus ou moins grosses. Euh, C'est-à-dire que quand on regarde le bilan de ces gens-là, la seule faute qu'ils ont eue, c'est qu'ils se sont retrouvés en 2020. Euh, comme tout le monde, submergé de liquidités, c'est-à-dire que bah, tout d'un coup, vous savez, il y, y a eu euh, le, le, le quoi qu'il en coûte qui a eu lieu absolument partout, euh, qui a été, jamais qu'une exagération de ce qui était déjà là avant et donc ils se sont retrouvés, ces gars, avec des, des milliards euh, de, de, de, de cash à placer euh, et qu'ils ont placé à 1, 2% dans des des des, euh, des obligations d'entreprise, des trucs un peu un peu foireux, mais quand vous étiez en taux négatif, bah vous aviez pardon c'était pas foireux, -dire des taux médiocres, -dire du 1, 2% euh, des trucs avec des maturités à 7 ans, 10 ans, enfin c est, c est, c est, tout ça c'est très médiocre, mais bon, c'est quand quand quand le, les, les taux sont sont négatifs, c'est déjà mieux que rien. Et on se retrouve en 2023 où tout d'un coup, euh, bah, vous pouvez avoir du 5% euh, sur du, du, du bon du trésor euh, qui est euh, bah, plus sûr comparativement et qui vous rémunère incroyablement plus, plus fort. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que tous ces, ces, ces investissements en obligataire euh, d'entreprise, ou que quel que soit l'obligataire, euh, c'est la règle que je ne sais pas si vos auditeurs connaissent ou pas, mais quand le taux montent, les valeurs des obligations baissent. Euh, et donc là, ce qui se passe, c'est que toutes ces, ces obligations qui rapportaient du 1 ou 2%, bah, elles valent pas grand-chose à côté d'un bond du trésor qui rapporte du 5. Et donc, si vous commencez à calculer la valeur de tout ce que va vous rapporter cette obligation à côté de la valeur que ce que vous rapporte un bon du trésor ou autre, d'autres choses avec les taux qui ont monté, bah, votre truc, tout d'un coup, il devient plus très sexy. Et le truc qui va aller 100 il y a encore quelques mois, et bah, il vaut peut-être plus que 60 ou 70%. Il est là, le problème. Après, bon, que je, suis, je suis sûr que si vous cherchez bien, vous trouverez chez SVB deux, trois conneries. Je ne dis pas que les mecs sont tout blancs. Mais le fond du problème, c'est ça. On n'est pas du tout dans un espèce de nouveau Lehman où vous avez de la fraude de très grande ampleur, des leviers monstrueux. Les mecs ont fait n'importe quoi. Lehman, il y avait 35 000 milliards de portefeuilles de dérivés. Lehman, c'est une espèce d'énorme Normalement, barèles. en plus, je veux dire... Ouais. Guy, excusez-moi de vous couper, normalement, c'est vrai que... Il y a, y a eu, y a eu des, des, de la réglementation après ça, justement, pour plus non, que ça, ça n'arrive, normalement. Non, ça n'y a rien eu. C'était que du vent. Il n'y a rien eu à ce moment-là. Non, il si, y, y a eu plein. Oui, il y a eu plein. Alors, en France, le truc en France, c'est magique. En France, vous avez Hollande et, et, et Sapin qui vous ont fait une loi de séparation euh, des banques, les, les banques d'affaires et banques de détail. Ce qui, paradoxalement, est assez drôle sur SVB, c'est la banque de dépôt qui, qui crame et la banque d'affaires qui, elle, reste à flot. Ça, c'est le détail un peu rigolo. Mais la séparation des banques, c'est le glass Act. C'est comme ça qu'on a réglé la, la crise de 29. Après la crise de 2000, on aurait dû faire cette séparation. Il ne fallait pas que les, les banques d'affaires puissent prendre à nouveau en otage les dépôts des clients en disant bah, « Tu viens, nous, si on fait faillite, il y a tous les dépôts des clients qui partent et vous n'allez pas vouloir ça. » Euh, et sauf que, en fait, euh, ben pourquoi ça n'a pas été fait C'est qu'on ne pouvait pas le faire. Que si on le faisait, ça, ça, ça, ça, euh, ça voulait dire en gros nationaliser toutes les parties dépôts parce qu'il n'y avait personne qui pouvait gérer ça et euh, laisser s'écraser, euh, crash en flamme toutes les parties banques d'affaires. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. C est, c est, c c il fallait nettoyer le système en profondeur pour que ça marche et on n'a pas été capable de le faire en 2008. Ce qui aurait été très douloureux en 2008 euh, devient quasiment impossible aujourd'hui. Donc non, ça n'a pas été fait. Le, le, le, la, la, la séparation, c'est un truc. Franchement, ça, ça mériterait de la de, de ça mériterait d'être jugé pour haute trahison de Hollande de, des sapins qui vont dire on a fait la les gars ils étaient là. Je ne sais pas si vous vous souvenez en 2012, 13, 14, ces années-là, je ne suis plus près. On a fait la séparation bancaire. Ils n'ont rien fait du tout. Dans, aux États-Unis, aux États-Unis, ils ont fait un peu plus. Quand même. Les États-Unis ont fait un peu plus, mais ils n'ont jamais fait cette loi de séparation bancaire qui, était, qui aurait dû sanctuariser beaucoup plus, euh, beaucoup plus sérieusement les dépôts. Et il y a des trucs. Moi, je me souviens euh, quand euh, normalement. Euh, ben, dans votre bilan, vous devez avoir des collatéraux pour assurer un peu vos créances. Alors quand vous êtes un truc pépère comme SVB, ce n'est pas très important les collatéraux, mais c'est un des éléments essentiels de la capacité bilancielle, de la capacité des banques à fonctionner, c'est d'avoir du collatéral, c'est-à-dire d'avoir des assurances du collatéral. Typiquement, quand vous prenez un crédit immobilier, votre collatéral c'est la maison. C'est un problème, il y a toujours la maison. Euh, et, euh, et, et en fait, moi, quand on vous dit qu'il y a des règles qui ont été faites, il y avait une pratique euh, en 2008 qui était qu'on utilisait des collatéraux pour, plein, euh, plein, pour assurer plein de crédits. C'est-à-dire qu'un collatéral, c'était des bons du trésor américain, de l'or, enfin, des trucs qui étaient très solides. Et puis, vous utilisez ça pour assurer des placements dans des startups, dans euh, des actions, dans ce que vous voulez, dans des trucs plus risqués. Et les gars, en fait, ils prenaient le même collatéral, et avec ça, ils assuraient 5, 10, 15, 20, il n'y avait pas de limite, le nombre de trucs qu'ils assuraient. Mais donc, quand, en 2012, on s'est dit, bon, les gars, on va arrêter les conneries, euh, ben, bah, en fait, la SEC, donc le gendarme boursier américain, a dit, bon, ben, bah, non, en fait, en fait, on va autoriser euh, que les collatéraux puissent assurer plusieurs, euh, plus, plus, plusieurs, parce qu'en fait, s'ils n'autorisaient pas ça, tout s'effondrait. On a, on a, on n'a rien fait parce que, à partir du moment où on a fait des QE, à partir du moment où on a fait cette fuite en avant et où on a refusé de traiter le, le, le problème à la racine, le problème à la racine, c'est qu'on on, on imprimait trop de, de, de, on, trop de promesses. Le crédit, c'est de la promesse de richesse. On, on, on avait trop de promesses par rapport à ce qu'on est capable de délivrer en richesse réelle. C'est juste ça le problème. Hein. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une, une économie occidentale qui ne produit plus assez de richesse réelle, quelle qu'elle soit, et à l'inverse, vous avez un système financier qui lui promet de la, de la balance de la richesse fictive par milliers de milliards à droite, à gauche, pas mon jeu. Et, et comme à partir du moment où on n'a pas voulu réconcilier ça, bah, ça nous revient aujourd'hui euh, de manière monstrueuse. C'est-à-dire que vous avez toujours 600 000 au minimum, vous avez toujours 600 000 milliards de dérivés qui se baladent dans le monde. Euh, C'est-à-dire, ce qui a déclenché la, la crise de 2008, en fait, commence en 2007. C'est le, le, le vrai le cœur financier, le cœur du problème, c'est euh, le sous-bassement des dérivés. Les, les, les produits dérivés, c'est ce qui tient tout le système. Et, et c'est ce qu'on ne connaît pas. On connaît pas, c'est-à-dire déjà, encore une fois, en notionnel, vous avez 600 000 milliards au minimum, c'est les estimations de la Banque des Règlements Internationaux. Euh, et on est, revenu, on est revenu au niveau 2007 2012 On est revenu à ces niveaux-là, là, récemment. Et donc, en fait, on est revenu à ce niveau-là, et on est revenu au taux qu'on avait en 2007. Donc, en fait, on est revenu dans, dans, dans, dans, dans les conditions euh, qu'on avait pour que tout explose. C'est très important, ça. Et il n'y a aucune raison que ça n'explose pas à nouveau, parce qu'on n'a rien fait. On n'a strictement rien fait d'un point de vue réglementaire, on n'a strictement rien fait, Enfin, je veux dire, les bilans des banques... Bah, vous avez toujours, il faudrait regarder combien de dérivés à J.P. Morgan, ça doit, ça doit être dans les 40 000 milliards ou des bêtises comme ça. Euh, alors, c'est du notionnel. Donc, les gens vous diront si du notionnel, ça ne veut pas dire grand-chose. Ben, le notionnel, ça ne veut rien dire, sauf pendant les épisodes de stress et de crack. Donc, on est, on, on est dans un moment qui, est effectivement, est un moment de, de gros stress. Et en fait, c'est très bizarre que ça tombe sur SVB. Je vous me dites si je parle trop ou si c'est pas clair, hein. surtout, vous n'hésitez pas à me couper. Non, euh, c'est très intéressant, euh, Guy. C'est très intéressant, le... je vous en prie, continue. Bon. Et donc, SVB, c'est-à-dire que ça tombe, on ne sait pas pourquoi ça tombe sur eux, parce que les vraies grosses baleines, là où vraiment ça pue, c'est les gros too big to fail, c'est les Goldman. Je vous rappelle que Goldman est passé à un poil de fesse de se faire une Lehman. Hein. C'est Warren Buffett qui, qui, qui, qui s'est substitué presque à la, à, au trésor américain et qui a sauvé euh, Goldman Sachs qui a, a pris un très gros billet euh, au passage mais Goldman n'était pas du tout en, en bonne posture hein. donc il, c est, c est, tous ces gens là euh, sont à nouveau aujourd'hui c'est là que vrai risquer, il est chez ces gros là et tout d'un coup tu vois l'espèce de, de, de tonnerre divin qui déboule sur une grosse banque régionale, c'est pas petit pas, mais ça reste une banque régionale et le truc tombe comme ça et alors, la question, c'est pourquoi il y a deux questions à se poser. La première question, c'est donc les gars, ils ont transformé, vous l'avez dit, il me semble, que vous avez, ils ont transformé une perte de 2 milliards en 45 milliards de fuites de capitaux et en 600 milliards de, alors, j'ai pas été vérifié exactement combien le secteur bancaire a perdu en bourse, mais je crois que vous avez dit 600 milliards et j'ai lu ça. Le truc dont je suis sûr, c'est que il y a eu des estimations qui est que les pertes latentes des banques américaines sont estimées à 600 milliards, c'est une énorme connerie. C'est beaucoup beaucoup plus. Si rien que, si rien que, que, que, que, SVB, rien que SVB, c'est probablement 30 à 50 milliards. Donc vous comptez 3000 banques régionales, c'est pas 600 milliards le, le tout. Euh, donc, euh, donc, vous, comment est-ce qu'on est passé de 2 milliards Ce qui est une perte assez modeste. Hein, c'est une, une banque de PPR qui a eu une perte. Bah oui, parce que on est dans un épisode de stress. Euh, et, et donc, ça, il y, y, y a deux choses. C'est pourquoi, pourquoi est-ce que euh, le, le, le trésor, le, le, le trio qui gère tout ça, c'est le trésor, la Fed et la FDIC. La FDIC, c'est l'agence le, le, le, qui gère les garanties des dépôts euh, aux États-Unis. Pourquoi est-ce que ce trio-là se retrouve aujourd'hui, lundi, ils vont devoir payer quelque part, ça dépend comment ils débouclent les positions, ils vont devoir payer 50 milliards la faillite de via ici, pourquoi est-ce que les mecs se retrouvent à payer 30 à 50 milliards alors qu'ils auraient pu, euh, ils auraient pu euh, pas le faire directement, mais ils auraient pu demander à une autre banque d'intervenir et payer les 2 milliards Pourquoi est-ce que les gars, si jeudi ils payaient 2 milliards, ils n'avaient pas à payer 30 ou 50 lundi On est exactement dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que les mecs ont fait ça Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a eu ce bank run En sachant, donc là, il faut regarder un peu, il y a des soupçons c'est-à-dire qu'on sait que Peter Thiel donc Peter Thiel pour ceux qui ne se connaîtraient pas c'est un gros investisseur de la Silicon Valley euh, qui a été cofondateur de PayPal early investor dans Facebook euh, donc un, un, un des gros des grosses figures du, du lieu qui euh, la veille a, a retiré tous ses fonds juste c'est lui qui a probablement lancé d'ailleurs la panique, qui a tout retiré et qui a appelé euh, tous ses partenaires, tous les gens. C'est très intégré la Silicon Valley. C'est-à-dire que quand, quand vous avez euh, des gens comme Peter Thiel qui sont des venture investors, c'est les gars vont investir dans des startups. Bon bah les gars, ils vont dire tiens, je vais investir 2 millions dans ta startup euh, qui va euh, créer des brosses à dents connectées on va dire, je ne pas quelle connerie. Euh, bon, bah, les 2 millions, je vais te les verser euh, sur un compte à la Silicon Valley Bank. C'est comme ça que ça se passait. Et toi, euh, brossadantconnecté.com, euh, tu vas aussi ouvrir le compte d'entreprise sur siliconvalley.com et puis tous les dirigeants, vous allez, euh, tous les employés, vous allez ouvrir un compte là-bas et on va verser les salaires là-bas. C'est hyper intégré comme système. Et vraiment, Silicon Valley Bank, c'était un, une, une, un truc de l'écosystème de, de Silicon Valley, tu sais, on dit toujours qu'est-ce que c'est cette espèce de mythe autour de Silicon Valley, notamment ça vient de cette intégration. Euh, et donc pourquoi est-ce que tout d'un coup, le mec retire tout d'un coup C'est très bizarre. Euh, pourquoi il fait ça Pourquoi Et derrière, on a, on a JP Morgan aussi, dont il y a des rumeurs, comme quoi, les gars, auraient été démarchés les clients en disant « il faut que vous barriez, euh, ça va péter ». Alors c'est des rumeurs, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où la panique a commencé, les mecs étaient prêts et, euh, ils ont, ils ont mis des bureaux 24-24 pour aller, euh, choper jour et nuit, pour aller choper les, les, les clients de SVB et euh, d'aller leur ouvrir des comptes chez eux et de choper la clientèle. Et donc, la question c'est, est-ce que vraiment ces gens-là étaient juste là pour ramasser les pots cassés ou est-ce qu'ils ont pas, ils ont pas poussé, ils ont pas poussé SVB par la fenêtre? Et, on sait pas, et à la limite on s'en fout, mais le fait qu'un JP Morgan ait préféré ramasser les morceaux plutôt que de filer une piécette, parce qu'encore une fois, JP Morgan pouvait filer les 2 milliards à des conditions hyper avantageuses pour eux, C'était pas compliqué de, de renflouer Silicon Valley Bank. Pourquoi ils l'ont pas fait Ils l'ont pas fait à mon avis pour deux raisons. La première raison, c'est qu'une fois qu'ils avaient renfloué Silicon Valley Bank, que ce soit JP Morgan, City, Goldman, qui voulaient, on s'en fout, euh, bah, vous auriez eu une autre banque deux jours plus tard, une autre trois jours plus tard. Le, encore une fois, c'est pas que Silicon Valley Bank a fait des conneries, c'est le secteur tout entier qui est en train de crever à la bouche ouverte parce que vous avez tué leur bilan en montant les taux trop vite trop fort. C'est simplement ça. Donc derrière, vous avez 3000 banques qui attendent. Donc une fois que vous avez sauvé Silicon Valley Bank, vous bah, êtes <rire> bien content. Donc il n'y avait pas un intérêt dingue non plus à les sauver. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, c'est pour ça que moi je pense que ces gens sont... sont, sont euh, ce soit un, un, un bouc émissaire, c'est que les vrais, les vrais risques, ils, ils sont chez JP Morgan, ils sont chez Goldman Sachs, ils sont chez Morgan Stanley, chez Citi, euh, c'est ces gens-là qui portent les vrais risques. Et, et, oh, je vais juste parler de 2000. Qu'est-ce que c'est le vrai risque Le vrai risque, c'est ce qui arrive en 2007. Quand, en 2007, vous avez le marché du Libor, le marché du Libor, en gros, tous les échanges en dollars euh, extraterritoriaux qui s'assèchent, en une journée, tout d'un coup, vous n'avez plus d'échanges, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que toutes les banques les banques européennes, les banques asiatiques, qui ont leur bilan une bonne partie de leur bilan en dollars, parce qu'elles font du commerce mondial en dollars, elles ont besoin de dollars. La finance mondiale aujourd'hui encore fonctionne au dollar. Ces gens ont besoin de dollars, et tout d'un coup, il n'y a plus de dollars, il n'y a plus rien. C'est la mer, c'est tout d'un coup, c'est c'est c'est Moïse qui est arrivé, il a ouvert la mer, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien. Paf. Et, le, et là, tout d'un coup, le moment où les gens ont vraiment flippé, c'est pas Lehman, c'est ce moment-là en juillet 2007. Tout le monde a cru que c'était la fin. Pourquoi? Parce que si vous avez, si tout d'un coup, les liquidités s'assèchent, si tout d'un coup, vous enlevez les dérivés et que tout se pète, eh bien, le lendemain, vous vous retrouvez, euh, les banques ne peuvent plus fonctionner, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus euh, donner de valeur à vos comptes en banque. C'est du jour au lendemain, éventuellement, votre compte en banque, vous savez plus ce qu'il vaut. Peut-être qu'il vaut 30% de ce qu'il valait avant, peut-être qu'il vaut 50%, peut-être qu'il vaut zéro. Quand je dis qu'elles sont plus capables, c'est que c est, c est tout, vous êtes dans un système qui est tellement concentré, tellement interconnecté, qu'éventuellement, vous pouvez en quelques jours avoir un système qui disparaît et tout d'un coup un système bancaire qui ne fonctionne plus du tout. C'est ça la grosse angoisse. On n'est pas... se retrouve en 2023, on n'a rien réglé et le truc revient. C'est quoi C'est Die Hard with the Avengers Le truc revient en mode survitaminé. Et c'est ça le vrai truc. Et, et, et donc, et ça, ça, ça fait peur. Quand les euh, crève. Quand Bear Stearns crève et que les mecs, qu'il faut aller ouvrir, il faut, faut aller refiler des portefeuilles de milliers de milliards de dérivés, ça fait flipper tout le monde. Et du coup, on se dit, vous bah, savez quoi les gars, c'est la, la banque. Hein. Dans la banque, tout est beau, les marchés financiers, tout est beau, tout est faux hein, à ce niveau-là. Donc les mecs sont dit, voilà. Nous, plutôt que d'avoir un déclencheur qui va être éventuellement un nouveau lehman dans lequel il y aura des portefeuilles de dérivés dans lequel éventuellement il y aura de la merde, eh ben, on, on, on, va aller, on va laisser le petit SVB crever. Les mecs, ils n'ont pas de dérivés. SVB, c'est 500 millions de dérivés. 500 millions de dérivés, c'est juste pour le business as usual. C'est rien, c'est zéro. Donc ils n'ont pas de dérivés. Il n'y a pas de contagion possible à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est la magie. C'est regarde à l'ouest pendant que moi, je fais ma merde à l'est. Et donc moi, je crois, après, il y a une partie d'analyse et après, il y a une partie plus d'intuition, parce que là, on dépasse. Je crois que vous êtes dans un moment de très grande fragilité et dans ce moment de très grande fragilité, euh, on, on préfère euh, balancer ça euh, sur, euh, sur de la banque régionale qui est le truc auquel on ne s'attendait pas et qui, en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que dans la tête des gens, c'est beaucoup plus grave. C'est grave, S.V.B. C'est une banque de dépôt. C'est notre argent à nous, les gars. C'est à nous. Et parce que quand les mecs, on ne sait pas ce que c'est les mecs, c est, c est, ils nous enfument, ils On ne sait pas quel fric, on ne sait pas à qui c'est, on ne sait pas de quelle poche ça sort. On ne comprend pas les mecs. Mais là, S.V.B. Bah, ben, je vais au distributeur et j'ai plus de fric. C'est vraiment ça. C'est chypre. C'est Chypre, SVB. Alors, les Américains sont su chez Amofor, les mecs ont créé une banque pendant le week-end, et les gars peuvent à nouveau utiliser leur cartes. Les mecs, ils, ils, je pense qu'il y a une journée d'interruption de service, enfin, à part le week-end, mais le vendredi, et là, ils ont ils ont récupéré tous les services. Ça, c'est la beauté des Américains. Mais euh, et, et du coup, c est, c est, je trouve qu'il y a du génie dans le fait de sacrifier comme ça SVB et, et, et ces banques régionales, parce que, mais le, pour nous, c'est beaucoup plus grave, alors que d'un point de vue systémique, on s'en fout un peu. Je suis désolé, c'est comme ça. Le, et, donc, euh, et, et donc, moi, voilà, c'est voilà mon analyse un petit peu sur SVB, en sachant que, euh, a priori, on est sur un truc où normalement, si on regarde un peu par rapport aux banques européennes, on se dit, alors qu'est-ce qu'est-ce qu que ça veut dire pour nous en Europe Normalement, on se dit bon, <coughs> ça devrait moins nous toucher sur les subprimes, bon déjà sur le LIBOR, c'était nos banques, c'est les banques européennes qui géraient le LIBOR, enfin pas que, mais le LIBOR c'est à Londres. Le, le, le, le, la crise de 2007 naît à Londres, elle naît en Europe, la crise de 2007, et euh, donc on était en plein dedans. Euh, Aujourd'hui, on est aux États-Unis, sur du secteur bancaire américain, alors oui, il y a des filiales en Europe, la filiale britannique de SVB a été vite fait racheter, il ne fallait pas trop qu'on regarde, je ne sais pas ce qu'il y avait, je n'ai pas été voir, mais... Euh, Bon, y a, y a, mais c'est pas a priori, il y, y a pas des liens euh, très forts. Où les, les banques européennes étaient surexposées au marché subprime en 2008. Là, a priori, alors on est surexposé au, au, à la tech. En France, un peu moins qu'ailleurs, la Suisse est méga surexposée. La Banque Nationale Suisse a euh, peut-être, je sais pas, un, un 20% ou un quart. Il faudrait que j'aille regarder les chiffres en, en action de tech, c'est de la folie. L'Allemagne est surexposée aussi. Donc on a une surexposition au secteur de la tech, mais le secteur de la tech est touché indirectement dans cette affaire-là. C'est-à-dire que la tech va souffrir, ça fait du mal d'avoir sa banque. Il euh, y a sans doute une petite vengeance de Wall Street qui commençait, je pense, à être vraiment gonflée que euh, les, les, les géants, les GAFA soient aussi présents dans les services financiers, je parle même pas des cryptos. Mais, donc, normalement, on dit ça. Maintenant, c'est une fois qu'on a dit ça, à mon avis, ça reste quand même une très mauvaise nouvelle parce que le secteur bancaire en Europe est un secteur qui est sous respirateur depuis 2012. On a un secteur qui est en faillite potentielle. C'est la merde, des banques européennes c'est vraiment, c'est très très moche euh, avec au milieu de tout ça la Deutsche Bank qui est la pire banque du monde en termes de bilan, la Deutsche Bank c'est la merde totale mais c'est un niveau, c'est un truc euh, Deutsche Bank, on, on, je sais pas si on se rendra compte l'année prochaine ou dans 10 ans de la merde que c'était mais c'est la plus grosse des grosses baleines, c'est chez nous ça c'est l'Allemagne mais <rire> c'est comme chez nous et donc on, est, on a un secteur qui est tellement fragile en fait que même si on n'est pas très exposé, ça peut nous faire très mal quand même ça peut nous faire très mal quand même. Euh, maintenant, moi, mon analyse de ce truc-là, c'est que euh, on est encore au niveau de SVB sur on, sur de la gestion de crise. Les mecs, ils gèrent la crise. Ils sont pas en train de perdre le contrôle. Ils sont encore en, Là, ils sont en contrôle. En ce moment, ils sont en contrôle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, pour moi, on est en train de jouer, on fait les prolongations du pire. C'est comme ça que je le dis. C'est n'est pas le, le premier domino qui entraîne tout. Peut-être que ce domino viendra. C'est n'est pas le début de la c'est les prolongations du pire. Parce que c est, c est, c est le secteur financier nous fait crever à petit feu, hein. et, et même, même à grand feu maintenant. Le... Donc, qu'est-ce que ça veut Guy, dire ça oui. ouais. Est-ce que tu ne penses pas Bien que c'est le début de la séance de tir au but euh, Non, ça peut durer très longtemps. Non, non, ça peut durer très Parce longtemps, que la touchband, quand même, ça fait un moment qu'on en parle, Guy. Ah oui, à la dette du banque, ça fait, ça fait. Moi, j'ai commencé à en parler en 2015. oui ça fait longtemps qu'on en parle. <rire> je confirme. Je dire, à, le, un euh... donné, à un moment donné, ça va <rire> forcément sauter, quoi. Non, pas forcément. Non, c'est pas, pas vrai. Okay, je te... Non, je te donne un truc. Je te donne un truc. Regarde, mettons donc. Euh, donc là, on est dans un, on est dans un moment critique dans lequel euh, le, le moindre écart de route peut se transformer en grosse cata, et effectivement, tout peut sauter. Mais c'est pas obligé. Encore une fois, pour moi, jusque là, pour moi, SVB, c'est du, du dérapage contrôlé. Les gars, ils en profitent. C'est vraiment, c'est ne, ne jamais laisser perdre une bonne crise. On en profite pour casser les genoux à la concurrence. On rachète tout le monde à pas cher. Les too big to fail font leur grand retour en force. Pardon, je fais juste cette petite un truc. Qu'est-ce qui va se passer là demain C'est-à-dire que euh, là, donc, euh, on a décidé de sauver entièrement euh, les dépôts. C'est-à-dire personne les clients de SVB n'ont pas perdu un centime dans cette affaire-là. Lundi, depuis ce matin, les gars, ils ont accès à leur compte, ils font ce qu'ils veulent avec, ils ont leur carte bancaire, ils ont tout comme comme jeudi. Et, et ça, il y a des gens qui ont dit, « Ah oh là là, mais quand même, euh, aux États-Unis, les dépôts sont assurés à hauteur de 250 000 dollars, ça devait représenter quelque chose comme 4 ou 5 des dépôts, non, non, il y avait 95 des dépôts, qui auraient dû être gelés, on aurait liquidé les actifs, on aurait récupéré 40, 50, 60, 70% de la valeur nominale, puis les mecs qui avaient 500 000 dollars, ils seraient sortis avec 300, 400 000, et puis, et puis ça aurait été bloqué pendant quelques semaines ou quelques mois. Ce n'est pas ce qui se passe là. Là, les mecs qui disent, non, les mecs, vous avez tout. Et on dit, ah c'est toujours pareil, là, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Hein. La, la Silicon Valley Bank, encore une fois, c'est les entrepreneurs de la tech, c'est les bottes de la tech, où on ne va pas pleurer hein. Je ne vais pas pleurer sur ces gens-là. Et ces gens-là, euh, ils perdent pas un centime encore. Et là, tu dis, ben ouais, mais ils n'avaient pas le choix, en fait. Parce que s'ils si n'avaient pas fait ça, s'ils si n'avaient pas euh, sauvegardé chaque centime des dépôts, qu'est-ce qui se passait ce matin Il se passait que tous les gens qui avaient un compte avec plus de 250 000 dollars sur une banque régionale, ils filaient, euh, ils filaient euh, dans une grosse banque américaine. Bah bien sûr, tu ne peux pas prendre le risque d'avoir 20, 30, 40% de tes dépôts qui sont slasher, parce que tu sais, encore une fois, le problème de SVB, c'est le problème de 3000 banques régionales. Euh, donc, ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que là, pour le coup, ils dérapaient et tuaient le système bancaire en 24 heures. Donc, ils étaient obligés de faire ça. En revanche, même en disant, regardez, vous avez tous vos dépôts, le système est tellement fragile que vous avez quand même des gens qui se disent, euh, ben bah ouais, mais tu l'as fait sur SVB parce que c'est la première et que tu vas balancer 30 ou 50 milliards, ce n'est pas grave. Mais une fois que tu en as 10 comme ça, tu vas balancer 30 ou 50 milliards 10 fois d'affilée Moi, je ne suis pas sûr. Donc, je vais quand même euh, aller sortir une tout ou partie de ce que j'ai au-dessus de 250 000 dollars dans ma banque régionale et je vais aller l'envoyer chez JP, chez Morgan, chez tout ce que vous voulez. Euh, donc, vous avez aujourd'hui ce grand gros... retour. Et, pardon, j'ai perdu, j'ai fait cette digression, j'ai perdu ce que je voulais dire. Pardon. Euh... Eh ben, J'ai perdu mon argument. Excusez-moi. Euh, Peut-être que peut oui. vous vouliez en arriver à la, à la conclusion. Euh, ah oui, c'est oui, oui, oui, de, de, de remonter les taux maintenant et qu'on risque de se retrouver dans une phase inflationniste obligatoire parce que les voilà. taux ne vont pas remonter. Absolument. C'était ça. C'était pardon. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire qu'on pense tous que la seule issue de ce truc-là, c'est qu'il y a un gros, un moment, tout s'effondre. Euh, et au stade où on en est, tout s'effondre, ça veut dire on part tous faire la guerre en Ukraine ou l'Ukraine vient faire la guerre chez nous. Je suis désolé, c'est un peu brutal, mais le niveau de merde fait que généralement, ça se finit en grosse guerre pour pour pour pour, pour, pour divertir les passions. Désolé, c'est méchant, mais c'est comme ça. Euh, mais c'est pas oblig... pour le moment, c'est pas ce qui se profile, parce que tu dis, bon comme vient de dire euh, Monsieur Comte, euh, le... ils ne peuvent plus monter les taux, c'est pas qu'ils ne peuvent plus les monter, c'est qu'ils vont être obligés de les rebaisser, et ils vont pas être obligés de les rebaisser jusqu'à zéro ou un peu moins, ils vont être obligés de les rebaisser jusqu'à moins 2, moins 3, moins 4%, ce qu'on appelle les taux profondément négatifs. Un taux profondément négatif, c'est un taux que la banque ne peut pas essuyer pour vous, c'est-à-dire qu'elle va vous passer en banque, bah, vous allez perdre tous les ans 2%, 3%, 4%. C'est génial, c'est le compte en banque biodégradable, hein, c'est le compte en banque bioclimatique, soyez heureux. Euh, donc, c'est une manière, en gros, bah, c'est moi, j'appelle ça la taxe ultime. C'est la manière de... vous. pour Si vous voulez sauver le système financier aujourd'hui, vous devez descendre à ces niveaux-là. Vous devez descendre à ces niveaux-là et donc, si vous faites ça, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe C'est que vous partez en inflation, éventuellement en hyperinflation. Et là, bon, bah, c'est l'inverse. Plutôt que de, de, de vous effondrer par le bas, vous vous effondrez par le haut. Ça, ça existe aussi. Hein. Vous, vous faites une Weimar en 1923. Euh, et ça, bien évidemment, ils veulent pas non plus. Là, vous avez encore une alternative à ce truc-là. Ça s'appelle le contrôle des prix. Ça s'appelle le rationnement. Et c'est là où vous avez un outil très utile qui arrive euh, en ce moment, ce qu'on appelle les monnaies euh, centrales, les, les, pardon, les, les, les euh, CBDC, euh, les centrales banques, les, les monnaies, les, pardon. Les monnaies numériques de banque centrale, je vais y arriver. Et les monnaies numériques de banque centrale, elles font plein de choses. Et elles font un truc en particulier, c'est qu'elles sont programmables. Une monnaie programmable, c'est plus une monnaie d'ailleurs, on peut en parler. Mais ça veut dire que, bah, vous, vous pouvez avoir 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros sur votre compte en banque. Si jamais dans la monnaie programmable, on vous a dit que, bah, euh, votre quota CO2 était épuisé et du coup, vous aviez le droit de consommer 300 grammes de viande et 50 grammes de grillons, mais pas plus. Bah même si vous avez 10 000 euros, vous ne pourrez pas consommer plus que 50 grammes de viande parce que vous comprenez, il faut sauver la planète et les ours blancs. Euh, excusez-moi, je, je, je, ça doit pas être très cynique ce que je dis, mais je suis un peu obligé, je suis un peu obligé. Euh, et non, non vers mais il n'y a ça, pas de souci, c'est, très intéressant. On va vers ça par nécessité. Il n'y a personne qui veut ça. Il hein. n'y a personne qui veut ça, je vous le garantis. Mais on c'est-à-dire qu'entre euh, garder mon job de banquier, euh, mon gros appart, ma grosse bagnole électrique, euh, hybride non cul et machin, je préfère garder ça que de te dire la vérité et euh, que de venir te voir en disant écoute en fait je me suis trompé, tu croyais que tu avais 10 000, en banque, 10 000 euros sur ton compte en banque, en fait c'est plutôt 3 000 et euh, je t'ai bien enflé depuis 20 ans. Personne ne fait faire ça. Euh, donc personne, donc c'est vraiment, on y arrive parce que bah, on arrive dans un moment où bah, tu, tu, effondrer le système, c'est prendre le risque de se retrouver demain avec plus de banque, plus de compte en banque, plus de cartes, plus rien. Tu, tu sais plus ce que tu as. C'est ce risque-là, il est réel. Donc, plutôt que de faire ça, on, dit on va toujours, c'est kick the can, on va, on va pousser un peu plus loin. Et pousser un peu plus loin, bah, si tu arrives à l'inflation, pousser un peu plus loin, tu arrives à l'hyperinflation. Et si tu veux éviter l'hyperinflation, toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'une chose qui se passe, que tu, fais du, tu fais du rationnement, tu fais de la pénurie, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre choix. Euh, et donc voilà. Et donc c'est et, et bizarrement. Après, les gens tirent les liens qu'ils veulent. C'est monnaie centrale de banque. C'est monnaie, pardon, de numérique de banque centrale qui permettent d'être programmables. Dire bon, ben, bah, t'as le droit euh, à tant de kilomètres de train, à tant de kilomètres de bagnole, à tant de litres d'essence, à tant de litres de biocarburant de, de, de, de bio ça permet d'éviter de, de rentrer en hyperinflation et tu peux comme ça en fait euh, arriver à un stade ce que moi j'appelle le stade orwellien il n'y a plus d'argent en euh, 1984, il n'y a pas d'argent tout le monde a sa ration tu as 30 grammes de chocolat as euh, 3 lames de rasoir t'as droit et, et, et en fait tu peux, tu peux envisager je ne dis pas que ça va arriver je dis juste que tout le monde imagine qu'il y a un moment où tout va s'effondrer. Tout le monde, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, c'est tout va s'effondrer. Jusqu'à présent, peut-être que ça va s'effondrer, mais jusqu'à présent, tout ce qui se passe, c'est plutôt que de s'effondrer, on va encore plus loin dans le délire. Et plus tu vas loin dans le délire, plus tu te rapproches d'un truc qui est, ouais, le, le, un monde orwellien, et le monde orwellien qui est jamais qu'une soviétisation du monde. Dans lequel, en fait, t'as un état central qui dirige absolument tout et qui t'explique combien de lames de rasoir tu dois produire, combien. C'est totalement dysfonctionnel, hein. Mais, mais tu peux y arriver. Et l'Union soviétique, on savait que c'était foutu en 1922, hein, même 21. Oui, la NEP, la NEP c'est 1921. On savait que c'était foiré en 1921. Ça a tenu 70 ans de plus. C'est pour ça que tu vois, quand tu dis, on, on, on, je sais pas si on se tutoie, pardon, mais euh, quand tu dis, euh, est on, on, on est sur les tirs au but. Euh, ben, c'est des sur-buts qui peuvent durer peut-être 7 mois, peut-être 7 ans, peut-être 70 ans. Ça dépend de nous en fait. Je, pardon, j'ai beaucoup trop parlé, c'est à peu près le genre de connerie que je voulais raconter. Mais non, non, mais c'est hyper intéressant. Guy. Mais c'est vrai que moi je me dis que ça peut être très rapide au, au rythme où, où, où, où, où l'argent est. Euh, et, euh, et, et imprimer quoi je veux dire au rythme où on va je veux dire euh, où on est allé les cinq dernières années avec le Covid, avec maintenant l'inflation avec je veux dire au rythme où on va je veux dire ça peut arriver très vite la séance de tirs ça... euh, Ah ça peut ça, ça peut être demain ça peut être ça peut être dans 7 heures dans sept jours dans sept ans dans 70 ans et ça moi, je moi je suis moi je suis un vieux chrétien tu connais ni l'heure ni le jour euh, ni le lieu bah ça, tu peux pas savoir. Ouais, Et moi, je ne je, je ouais. chercherai même pas à savoir. Ça, ça c'est Madame Irma, n'est ouais, pas mon métier. Je, je, ça, je enfin, si quelqu'un <rire> sait faire, vrai, ouais. je la je vraiment qui moi, je je rêverais, m'explique comment il fait. Moi, je sais pas faire. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est vrai que quand même, on a remarqué quand même une fuite en avant depuis 5 ans avec le Covid. Je veux dire, 600 depuis 40 ans de dettes, je je, je, je veux dire, c'est c'est énorme quoi. Non, mais tu montes des marches. Tu as, ah. as, as commencé en 1980, en, fait. en France, tu as commencé avec le tournant de la rigueur. Et, et, et c est, c est, c est, tu sais, c'est toujours pareil, c'est une courbe, c'est une exponentielle. Tu commences tout doux, et puis, euh, et puis après ça accélère, ça accélère. Et le problème, c'est que tu ne sais pas à, à quel moment la marge devient trop haute. Moi, franchement, tu m'aurais ouais, demandé ça, en, fait, en, en 2019, de... Tu m'aurais dit en 2019, voilà ce qui va se passer le jour 2023, je vous serais marré. Tu vois, je serais dit, ah bien sûr. <rire> ah oui. Je pense même pas que j'aurais, aurait pu trouver ce qui se passerait en. en 2019, moi j'ai écrit, en tu 2019, sais. Ouais. Moi, moi j'ai écrit une des, une des plus belles conneries que j'ai écrites en, en mars euh, ou euh, je sais pas quand euh, 2020. J'ai écrit euh, le confinement ne pourra pas durer euh, parce qu'il est économiquement suicidaire. Et les mecs sont pas à ce point la con. Je l'ai écrit, j'étais là. Moi, je me, je me vois encore en train d'écrire. Est-ce que tu as fait une cru, en, ça va durer deux as cru en, en, en ce que tu disais Ah, ben j'ai écrit deux semaines, et puis après, là, je me suis rendu compte que les mecs, n'avaient rien à foutre. Ils n'avaient <rire> rien à foutre. Mais j'ai écrit deux semaines, ouais. Ah, ouais, ben ça fait du ah bien, ouais. de temps en temps. Ah, des fois, ça, ouais. Mais Alors, on a Philippe qui voulait te poser une question, et aussi, on a oui, Alex, hein. aussi, hein, qui est économiste au Brésil, hein, bien sûr. Et euh, ça serait intéressant ah, d'avoir son analyse. Alexandre, non, ça. non Non, ouais, non. Oui, Alexandre ça... Loman, oui. Non, non, moi je n'avais en fait, pas de oui. question en fait, c'était tout à l'heure une incise, mais euh, Guy de Lefortel est revenu dessus, c'était par rapport à, à, comment dire, au taux, à la remontée des taux, qui est, est donc euh, le la cause de la chute de la Silicon Valley Bank, et donc s'il y a d'autres banques qui sont tout aussi euh, fragiles dans la même situation par rapport au, au marché obligataire, bah, c'est sûr que c'est la fin de la remontée des taux, et comme l'a dit Guy de Lafortelle, c'est sans doute peut-être à nouveau une, une baisse des taux, et donc euh, bah, l'hyperinflation qui va nous guetter. Mais comme il a, il a, il a continué d'expliquer tout ça, je n'ai plus de questions. Voilà, je passe la parole à Alexandre. Ben, merci Philippe, ouais, c'est vrai que c'était super intéressant hein, tout ce que nous a dit Guy, j'espère que vous l'avez bien, et de toute façon le space sera euh, disponible en replay hein, si vous le voulez, je referai un, un tweet pour annoncer que, que Guy nous a apporté ses analyses. Euh, Vas-y Alexandre, c'est à toi. En fait c'est assez marrant parce que euh, en fait, ce qui se passe, je ne veux pas dire que c'était euh, euh, prévisible, mais euh, presque en fait, qu'est-ce qu qu qui s'est passé le, euh, les banques centrales en fait elles ont imprimé énormément du coup, du coup il s'est créé des, des business un peu euh, un peu euh, un peu banco hein. c'est en gros le, là le, la banque elle recevait des, elle recevait des fonds de start-up <coughs> d'entreprises de, de la tech et ensuite elle, elle, elle, elle, elle utilisait l'argent de des déposants placés sur des, sur des placements euh, sans risque à long terme. On n'est vraiment pas dans des trucs, euh, dans des trucs à, à un peu douteux à la subprime. Hein. Enfin, en fait, c'est même ça qui est pire. En fait. enfin, je suis, suis d'accord avec lui là-dessus. Euh, et, euh, et quand en fait, euh, les banques centrales ont commencé à dire Ah oui, mais ben en fait, bon, effectivement, on a été trop souple. Euh... <coughs> en fait le, le, le truc c'est que euh, y a, ils, ils ont pris le. Euh, la, attendez j'ai je, je, je, en fait, du monde autour de moi du coup je, je sors un petit peu voilà. euh, en fait quand ils ont euh, ils ont commencé à, à, à réaliser qu'ils avaient été beaucoup trop souples finalement ils, euh, ils coupent en sens inverse et qui euh, font un virage à 180 degrés, et du coup ils sont devenus beaucoup trop restrictifs. Et, euh, et euh, c'est cet excès de, de politique monétaire restrictive, avec des, des hausses de taux euh, très fortes, et même au-delà des hausses de taux, euh, la plus grosse baisse d'offres euh, de monnaie dans, dans l'économie en, en termes réels depuis, euh, depuis euh, je crois que c'est depuis les années 60, mais euh, parce que la série commence dans les années 60. Donc euh, je pense que c'est l'une des plus grosses baisses probablement depuis la depuis la, la crise de 29. En fait, ils étaient complètement dans l'excès inverse et donc du coup, euh, voilà, euh, progressivement, on, on a vu l'impact que ces politiques restrictives pouvaient avoir. C'était c'est pas c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on avait l'impression que monter les taux, ça aurait une qu'une conséquence. Et là, on a vu que ça a craqué sur le du côté des banques régionales américaines. Euh, mais c'est cette espèce de... Et donc, du coup, là, on va revenir, a priori, sur des politiques monétaires expansives. Euh, parce que euh, le programme qu'ils ont, qu ont mis en place, en gros, c'est... j'ai n'ai pas tout écouté, là, ce que Guy disait, parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a pu me parler. Mais, euh, en gros, la Banque Centrale Américaine, elle va... Euh, si une banque a un collatéral qui a une valeur de 100, euh, mais qui s'est déprécié euh, vers euh, on va dire 70, elle pourra aller à la banque centrale et, euh, et euh, emprunter pour euh, la valeur faciale et pas la valeur de marché. Et donc du coup euh, mécaniquement euh, le, la banque centrale en fait va re réinjecter des, euh, des, des, des, ré des liquidités dans, le, dans les réserves des banques. Et en fait c'est quasiment un, un quantitative easing euh, euh, nouvelle génération en fait donc tout la, le processus de la banque centrale qui, euh, qui, qui réduisait son bilan ça c'est fini ça et, euh, et en parallèle à la fois parce qu'il euh, bah, y a des risques euh, il faut peut-être éviter de rajouter de l'huile sur le feu en continuant d'augmenter les taux mais aussi parce que ça n'a pas de sens de faire du quantitative easing et d'augmenter les taux à la fois enfin, c'est bizarre c'est appuie sur le frein et l'accélérateur du coup, pour globalement, là, il y a de plus en plus de banques qui, aujourd'hui, publiaient des notes avec, en disant ben voilà le, le cycle de hausse des taux est terminé. Et, euh, et donc, c'est marrant. Enfin, voilà, euh, on, en fait, on était allé d'un excès à l'autre. On était allé d'un excès d'impression à un excès de contraction. Et, euh, et malheureusement, c'est un peu l'histoire du... du, du des banques centrales, c'est euh, un peu comme on conduit un bateau, on fait un coup euh, euh, beaucoup trop à gauche, ensuite euh, on, on essaie de compenser au lieu de faire ça doucement, on fait un, coup, un gros coup à droite ce qui nous met complètement sur, euh, de l'autre côté, et puis ensuite on essaie de le récompense, de récompenser. Voilà, j'ai envie de dire, en fait il n'y a rien d'étonnant dans ce qui arrive, c'est juste business à, à ce jour. Allez-y Philippe. Vas-y Philippe, hein, si tu voulais intervenir. Philippe ah, il, Je pense qu'il a bugué. Ouais. Ah, voilà. ah, ah peut-être il est là. Vous m'entendez Vous m'entendez ou pas Oui, on t'entend, on t'entend. Non, t'entends plus, on t'entend plus ouais. Non, non, non. Euh, je te fais euh, je te fais descendre et je te fais remonter Philippe. Euh, peut-être un moment. Ouais, hein, c'est ce éventuellement... ouais, important de ce dire Alexandre sur les... c est, c est... Ah, pardon, je relaisse je... Vas-y Philippe, vas-y Philippe, on fait de temps en temps que tu peux. Je pas. voulais simplement faire une petite incise, ça fait toujours penser à ce que Cordia Malaparte écrivait dans Capoute, l'épisode des chevaux du lac Ladoga qui, euh, au moment où euh, c'était en plein hiver, euh, en, en Carélie euh, qui avait voulu éviter l'incendie de la forêt et qui s'était précipité dans le lac gelé et qui était mort de froid, euh, donc euh, en voulant échapper au feu, ils étaient tombés dans la glace. Eh bien là, j'ai l'impression qu'on a exactement, en ce qui concerne la politique monétaire, ce type de problème, et donc, euh, est-ce que tout simplement l'Occident, le dollar, l'euro ne sont-ils pas aujourd'hui bah, condamnés à l'inaction ou, ou alors à des, à des politiques délirantes comme celle des taux d'intérêt négatifs Et que euh, bah, de l'autre côté, la construction de cette euh, monnaie commune des BRICS, qui serait elle, euh, d'après ce qu'on entend, adossée en partie sur l'or, euh, permettrait de pouvoir euh, donner au monde en croissance que sont les BRICS eh bien, une meilleure sécurité que ce système monétaire occidental qui va finir par ne plus du tout avoir la confiance. Et euh, un système monétaire sans confiance, euh, que va-t-il rester voilà, c'est la question que je voulais poser et, et à Guy et à Alexandre. Est-ce que finalement, ben ce n'est euh, pas la fin du, du modèle monétaire occidental Guy, c'est à toi, tu peux… Ok, pardon, je vais… Euh, le… Euh, wow. On peut rester longtemps sur cette question. Euh, alors, le, le, oui, as tout oui, autant. Oui. C'est la, la fin du modèle occidental. Oui, il y a un peu de ça. Euh, il y a, euh, il faut, dist on va revenir de toute manière. On va revenir à une forme d'état. On n'a pas le choix. Ça prendra 20 ans, 30 ans. Ça, ça, ça, ça met un peu de temps. Hein, C'est pas comme ça. Mais euh, a priori, on va y revenir. C'est toujours comme ça que ça se passe. Euh, Peut-être qu'on peut passer à, à au, par des intermédiaires, euh, avoir des, des monnaies qui, qui vont être sur d'autres choses que de l'or, qui vont être sur des matières premières, sur d'autres choses, mais à la fin, on revient toujours c'est comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui s'y prépare et avec elle, les BRICS. Donc euh, aujourd'hui, si, si on reste sur euh, la manière dont se déroulent les choses, euh, effectivement, d'ici quelque part entre 20 et 30 ans, on va se retrouver euh, avec euh, un étalon de change or probablement chinois. C est, c est, c est, il peut se passer beaucoup de choses en 30 ans hein. euh, c est, c est, on l'a vu, c'est-à-dire qu'en gros pour que, euh, déjà un étalon de change or c'est pas un étalon or, c'est pas la même chose un étalon or, c'est bah, n'importe qui qui a de l'or va pouvoir le frapper, il va pouvoir avoir des, des monnaies, vous allez pouvoir échanger plein de monnaies différentes un étalon de change or, c'est ce qui arrive en, à partir de 1922, c'est à partir de là que les problèmes commencent, avec les accords de Gênes c'est-à-dire que vous avez une monnaie mondiale qui est, ou deux, en 1922, c'est la livre sterling et le dollar, qui sont, que vous pouvez échanger en or, et puis tout le reste, après, ça flotte en fonction de cette livre et de ce dollar, et puis à partir de 45 et Bretton Woods, euh, uniquement le dollar. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu hybride entre un étalon or et des changes flottants. Et avec euh, Pinet Ruef... Euh, c'est quelques grands monétaristes qu'on a eus, on, on déteste les talons de change or, ça ne marche pas dans, dans l'esprit français. Le talon de change or, et en euh, étalon de change or, c'est quand même essentiellement un instrument de domination. Euh, donc, pour le moment, pour le moment, mais bon, il, on risque de se taper une petite guerre entre les deux. Ce qui, pré, ce, qui, ce qui se présage, c'est le passage. Donc, on est passé. C'est un système mondial qui était euh, adossé au, au sterlin. On est passé au dollar, et là, de la même manière que les États-Unis étaient devenus la première puissance commerciale au début du XXe siècle, puis ils sont devenus une puissance financière, puis ils sont devenus une puissance militaire, la, la Chine est en train d'essayer de prendre la même voie. Est-ce qu'elle y arrivera ça Je ne sais pas. Mais à très long terme, ce n'est pas délirant de se dire qu'elle peut y arriver avec cette différence que les Chinois ont fait quelques choix euh, très contestables, euh, que ce soit euh, le, le, les politiques d'enfants unique ou euh, les, les, les, leur secteur bancaire. Euh, les, les, les Chinois sont paradoxalement à la fois une alternative au système occidental et à la fois une espèce de caricature de ce système. Les Chinois, les Chinois dans quelques années, seront plus vieux que nous, à cause de cette politique de l'enfant unique. Les Chinois ont un système financier qui est pire que nous mais administré euh, et que, euh, que et ils s'en foutent aussi parce qu'ils créent de la valeur, ils créent de la richesse eux réelle et, et, et du coup cette richesse réelle, elle leur permet de mettre la main sur l'or pour avoir euh, pour devenir le patron. C'est passé comme ça pour le sterlin c'est passé pour le dollar. Et si ma mémoire est bonne, il faut avoir euh, quelque part entre 50 et 60 des réserves d'or monétaire mondial Ça fait des années et des années que la Chine essaye de mettre la main sur absolument tout l'or qu'elle trouve, en Suisse, ça se voit bien. Et donc, voilà, le plan aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, euh, il ne faut pas... Moi, je ne suis pas anti-américaniste, euh, même si euh, mes propos euh, ont généralement tendance à faire passer ça. Mais pour moi, je, je, je, l'Amérique est un endroit absolument fabuleux qui est gravement malade en ce moment. Si jamais ces gens ils sont de temps en temps capables de choses absolument, mais extraordinaires. J'ai envie de dire qu'ils c'est des gens qui sont capables du meilleur comme du pire de nous-mêmes, C'est une extension de l'Occident, au départ. Et ces ces gens-là, si, si, si l'Amérique arrivait à se guérir de ces mots, je, ne mettrais pas ma main à couper. Les, les, les Chinois sont pas, les Chinois sont pas universalistes. Les Américains sont universalistes. Les Français sont universalistes. Les Chinois, c'est pas universaliste. Et donc, c'est pas évident, hein, que, Chose là. Mais donc, voilà, pardon, je, je, je me suis peut-être un peu trop étendu. Je ne sais pas si euh, Philippe, ça répond euh, à la question. Mais oui. voilà à peu près. Oui, non. merci beaucoup. C'est sûr qu'il se passera sans doute du temps. Et en effet, c'était plus euh, un principe, non pas d'étalon talons hors direct mais de, de pouvoir avoir une, cette monnaie euh, qui... Apparemment, euh, la, la banque, la banque des BRICS va être à Shanghai et euh, c'est Dilma Rousseff qui euh, qui va être présidente. Euh, est-ce que avec l'entrée le, maintenant, on sait l'année prochaine de l'Arabie saoudite et de l'Iran euh, dans les BRICS, est-ce que voilà, s'ils lancent demain une une monnaie, euh, une monnaie concurrente du dollar et de l'euro, est-ce euh, que tout simplement, bah le par, par, par fatigue tout simplement des, de, des soubresauts qui se passent aux États-Unis et bientôt sans doute en Europe, est-ce que tout simplement les gens ne vont pas avoir confiance plus dans cette monnaie euh, qui ne sera pas que chinoise, hein, qui, sera, qui sera basée sur euh, tous les pays émergents en se disant, bah là au moins il y a de la richesse produite et non pas simplement un Ponzi général ou euh, un crédit sur un crédit sur un crédit renfloué à chaque fois par euh, la banque centrale. Euh, ça donnera peut-être plus confiance d'avoir ces économies dans cette euh, dans cette monnaie qu'en qu dollars ou en euros. Oui, bien sûr. Alors le, le, on se rend pas compte, on se rend pas compte de la dépendance. Euh, de la dépendance au dollar euh, de l'économie mondiale. Euh, en 2022, c'est un chiffre de, de la, des règlements internationaux, euh, dans toutes les opérations de change, en valeur, vous avez 88% des opérations de change qui impliquent le dollar. 9 fois sur 10, quand vous changez, hein, quand vous changez un billet, c'est pas vrai, parce que c'est des opérations de swap, c'est des opérations financières, c'est pas des billets, mais 9 fois sur 10, quand vous changez de l'argent, c'est pour du dollar. C'est un truc qu'on se rend pas compte le, le, le, comme on parlait justement de la Chine, la Chine aujourd'hui, et même s'ils ont diminué drastiquement leurs réserves en dollars, la Chine a un secteur financier qui, qui est encore extrêmement exposé en dollars. La Chine a un commerce qui est extrêmement exposé en dollars. Euh, si vous voulez euh, envisager une, une transition rapide, ça ne peut passer que par un effondrement du système. Si vous passez pas, et là, un du système, ça veut dire aussi une phase chaotique et vous pouvez pas être sûr de ce qui va ressortir. Mais si vous ne faites pas un effondrement du système, donc en mode, vous vous réveillez un matin, vous n'avez plus de compte en banque, hein, on parle de ça, euh, ça, c'est un truc qui prend 15 à 20 ans. C'est pas, ça, ça se fait pas en deux ans, ça se fait pas en trois ans. C'est un truc vraiment, je vous, j'invite tout le monde à, à se pencher un peu sur les mécanismes de commerce mondial et par-dessus les mécanismes de commerce, les, les mécanismes financiers qui sont encore pires, les mécanismes de dérivés, toutes ces choses-là. C'est ultra dépendant au dollar et, ce qu'on voit aujourd'hui, depuis déjà des années, le travail qui est fait très patiemment par la Chine, c'est un travail de très très longue haleine. Et surtout, est-ce que ça peut se faire sans baston général Parce que souvent, la première place monétaire, elle se gagne avant tout à la baston. Dans l'histoire, oui, ça... à chaque fois, euh, ça, ça s'est gagné à la baston, Phil Pas à chaque fois, non bah, on peut dire que les États-Unis, certes, entre deux guerres, ont, euh, ont cohabité avec le, le sterling, et puis euh, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus que le dollar, euh, mais on peut dire quand même que c'est la Première Guerre mondiale qui euh, met le dollar en… en en avant même si c'était déjà important avant la première guerre mondiale mais moins que moins que la sterling et puis euh, il y a une cohabitation entre deux guerres jusqu'en 31 je crois un peu. en 31 je crois que la, la livre n'est plus n'est plus convertible et puis en, en, à partir de, de la seconde guerre mondiale et Bretton Woods c'est euh, c'est le dollar qui règne sans partage donc euh, oui c'était quand même les deux grands les deux guerres ont euh, ont permis l'émergence de la domination dollar. Donc, est-ce que la chute du dollar se passera sans guerre ça paraît, ça paraît quand même difficile que cette place-là ne se joue pas à la baston. Tu en penses quoi de, de ça, toi, Guy euh, Moi, je suis d'accord. Je, je suis doublement d'accord. Je suis d'accord parce que non seulement euh, il y a une logique de confrontation euh, entre euh, la, la puissance montante et la puissance descendante, le, le, fameux, euh, le fameux piège de Thucydide, euh, qui est un truc assez récent. Hein, alors, alors, alors, fait, alors Guy, excuse-moi de te couper, ouais. mais c'est vrai que j'ai fait un trade là-dessus, sur ce piège de Thucydide, où je développe en quelques phases le, le fameux piège. Et euh, je te laisse en parler et je, je rebondirai. Alors, ah non, je ouais, vais pas forcément... Non, tu sais quoi, je, je te laisse en parler parce que tu, tu en parleras beaucoup mieux que moi. Euh, désolé de faire l'impasse euh, parce qu'il me semble que je l'avais juste raid et il y a Excellent, donc... Euh, je... Ah ben bah c'est gentil. N mais en, euh, en revanche, il y a une deuxième logique à mon avis à l'œuvre, qui est une logique interne tu sais, on dit souvent la politique, la politique étrangère et, et, et le prolongement de la politique intérieure. Et il euh, y a un moment, il si ne faut, faut pas oublier ce, ce mécanisme extrêmement puissant qui est que quand euh, ta population euh, a envie de casser la gueule euh, à, à son gouvernement, à son élite, t'appelles ça comme tu veux, envers euh, la, la, la, la caste qui tient le pays. Euh, c'est quand même assez tentant et efficace de détourner euh, cette passion vers l'étranger. Ça, c'est extrêmement puissant comme mécanisme. Dans l'histoire de l'humanité, ça se voit très souvent, euh, malheureusement. Et du coup, t'as aussi une logique interne. Et, et moi, pour moi, si tu veux, cette logique interne est probablement plus forte encore que la logique de confrontation externe. Euh, notamment, tu vois, parce que. Le, le, on ne peut pas comprendre ce, ce bellicisme américain, à mon avis, euh, sans le mettre en miroir de, de la crise, de la très grave crise sociale. C est, c est, on, pourrait, on pourrait presque faire de la... Je suis désolé, ça va être un peu de comptoir, mais on presque faire de la psychanalyse des peuples. C'est une forme de projection, c'est ce qu'on ne veut pas accepter pour soi, on le projette vers l'extérieur. Mais c'est un truc, là en France, la nation en danger, cest quand la révolution s'essouffle euh, et que... Alors, est vraiment en danger par ailleurs mais n'hésite pas à balancer à fond euh, c'est un bon expédient euh, la guerre et la menace l'étranger construire l'ennemi tu vois c'est vraiment c'est un côté tu, tu, tu, c'est mécanique presque hein. c'est une espèce de logique de, de, de sortir l'ennemi de soi pour euh, c'est peut-être même un mécanisme de survie hein, je, mais pour moi la, la logique interne est peut-être plus importante encore que la logique externe voilà mais je te laisse je te laisse développer sur suicide ben alors oui, le, le, pour les gens qui, qui savent pas trop ce que ce qui est le piège de Thucydide. Euh, alors déjà, je voulais épingler, c'est normalement c'est le premier point qui apparaît tout en bas, tout en tout à gauche. Et en fait, le piège de Thucydide, hein, c'est l'idée en fait par laquelle euh, un empire euh, se fait se fait euh, se fait. Euh, se, se fait disons euh, vassaliser par un autre empire on dit on dit que c'est une puissance dominante qui entre en guerre avec une puissance émergente. Et c'est un concept d'un historicien euh, grec, hein, qui est Thucydide. Et, euh, et voilà, et, et en fait, euh, c'est vrai qu'à travers l'histoire, on peut voir, c'est un peu ce que disait Philippe aussi, hein, c'est qu'on peut voir que les transitions euh, économiques d'une puissance euh, économique à une puissance émergente ne sont jamais, euh, ne sont jamais trop dans, sans, sans, sans guerre, disons quoi. Voilà, en grosso modo, qu'est-ce qu'est le pièce de Thucydide Et sinon, vous avez le trade euh, qui développe cette théorie autour des, de, de la relation diplomatique USA vs Chine. Voilà. Tadfield, tu as un petit point à rajouter oui, un tout petit point à rajouter par rapport à ce que vient de dire Guy en ce qui concerne les, les tensions internes euh, des les crises sociales internes qui sont projetées vers l'extérieur et donc vers la guerre extérieure. Il y a un excellent livre de Jacques Powells qui s'appelle « La grande guerre des classes » à propos de la Première Guerre mondiale qui a exactement cette problématique de montrer que s'il y a eu autant d'acharnement euh, pendant la Première Guerre mondiale de manière… Euh, totalement irrationnel, c'était aussi parce qu'il y avait une surpopulation relative par rapport au, à la surproduction relative qu'il fallait éliminer. Voilà, il, y a, il y a des moments où il y a trop de gens. Euh, ce système engendre une surpopulation relative et une surproduction relative, c'est-à-dire trop de marchandises par rapport à trop peu de gens capables de les acheter car solvables, et à côté, au contraire, beaucoup de gens, mais pas solvables, et qui, eux, ont des bras qui ne servent à rien. Donc, euh, l'équilibre pour un système, ben, c'est de détruire beaucoup de moyens de production et beaucoup de gens. Comme ça, ben, ça finit par repartir, comme on a pu le voir aussi après la... Après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu énormément de morts et énormément de destruction, ben, là, il y a eu des, des années et des années de, de croissance. Donc oui, il y a, il y a sans doute euh, une, une capacité à résoudre les problèmes internes par euh, par la destruction. Voilà. Euh, je suis pas alors, je, je suis pas. Je... Complètement sur le, c est, c est la, la, la, la destruction. Alors, c'est pas la destruction créatrice de Schumpeter, mais ce, ce genre de phase de destruction, je, je, je reste assez, un peu réservé par rapport à ça. J'ai pas, j'ai pas de quoi trancher euh, parce que, je, je, bref, mais il y a un truc, c'est extraordinaire, effectivement. Euh, il y a, j'ai je, je, oublié ce nom de cet historien français qui, qui sévissait sur la télé, la, la, la télé suisse, et, et toutes ces, ces, ces conférences sont, sont arrivées sur YouTube. Ça devient oui, oui, magique. Henri Guimard. Merci Guimard. Guillemin, c'est magnifique Guimard, et, et qui, qui rapporte ce truc extraordinaire. Il faut pas oublier que l'impôt sur le revenu est voté en, en 1914, il me semble. L'impôt sur le revenu est voté en 1914, et ça c'était le truc, l'impôt sur le revenu c'est la hantise de la bourgeoisie du 19 e siècle, c'est je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, de l'impôt des fenêtres. Tu sais, c'est aujourd'hui quand on, on en fait une c'est complètement stupide. Pourquoi est-ce qu'on on donnait des impôts sur la taille des fenêtres des maisons C'est totalement dysfonctionnel comme truc. Pourquoi on faisait ça On faisait ça parce que au XIXe siècle, on n'avait pas le droit, de, on n'avait pas le droit de connaître la fortune privée. On n'avait pas le droit de rentrer chez les gens. On n'avait pas le droit. Ça ne se faisait pas. C'était quelque chose qui était absolument inacceptable que d'imaginer d'aller faire le métrage, d'aller évaluer. La, la valeur, donc on faisait les impôts sur le nombre de fenêtres. Et donc, à partir du moment où on mettait l'impôt sur le revenu, c'est une révolution parce que tout d'un coup, l'État s'immisce à l'intérieur des fortunes privées. Ce truc-là est voté en 1914, je pense. L'impôt sur le revenu, forcément, il n'est pas mis en place avant 1917. Et Guillemin avait sorti la phrase d'un général, d'un truc qui disait « Ah, heureusement que la guerre est arrivée, sans quoi il aurait fallu qu'on applique cet impôt sur le revenu bon, ». Effectivement, je, je retiens Jacques Powell parce que je, je, ça m'intéresse beaucoup. Je, je, je, je suis très chagriné par cette histoire. Est-ce que vraiment on est obligé d'en passer par la destruction Mais euh, je, pardon, je j'ai pas, pas de contradiction à apporter à ça. Alex, tu voulais rebondir un peu sur ce qu'on a dit là ça, ça fait un moment que tu n'as pas parlé peut-être. Attends, je, je, suis, je suis en train de sortir du bureau, je, je reviens dans 10 minutes. Enfin, je peux okay. pas parler, mais. Ok, merci, okay, merci Alex. Phil, tu une autre non, question Non, c'est bon, Eric Maes ne veut pas monter en intervenant. Non mais alors peut-être qu'on avait euh, on a France constituante qui, qui demandait la parole aussi euh, oui. peut-être qu'il avait une, une question en attendant qu'Alex revienne et sinon bah peut-être que Guy aura un dernier mot et sinon on coupera le space vas-y France c'est à toi Oh ben non, moi personnellement, euh, j'ai rien à dire euh, sur ce qui vient d'être dit. Hein, euh, là je ne fais qu'écouter. Hein, et Pour constater, bon bah ce qu'il a constaté, c'est tout. Il euh, n'y a rien à dire là. Hein, J'approuve totalement euh, les, tous les intervenants qui ont intervenu euh, sur le sujet. Voilà, euh, c'est tout. Euh, en ce qui concerne l'intervention sur effectivement le travail de longue haleine fait par la Chine, décrit par Guy, oui. Euh, le, le le travail, oui, il est effectivement de très très très longue haleine. Ceci dit, on s'aperçoit bien que derrière, il y a quand même un plan qui est bien établi. Voilà. Je soupçonne fortement pour ma part qu'ils ont fait exprès quand même de laisser justement leur système, leur système bancaire effectivement sur la, coupe, sur la coupe du dollar pour un certain temps pour mieux justement le désinguer. Voilà, bon, moi c'est mon impression. Voilà. D'accord, merci France. Alors j'ai essayé d'inviter Eric, hein, euh, mais je ne sais pas s'il a vu l'invitation. Euh, et, et Guy, au niveau de, moi j'avais une petite question là. C'était au niveau, alors j'avais vu qu'il y avait la secrétaire de du bon du Trésor US, hein, Yellen, qui euh, qui a dit on garantit pas. Euh, et au début tout à l'heure de ton intervention, tu nous disais que bon ben bah, c'était une petite banque quand même, la Silicon Valley. Euh, c'était pas, ma... pas JP Morgan, c'était pas euh, tout, toutes les grosses banques qu'on connaît. Hein. Et euh, dans le cadre où ça serait une grosse banque, euh, sa réaction serait, serait diamétralement opposée, non Je suis désolé, ça a coupé. Est-ce que tu peux juste répéter la fin de la question je, je voulais dire, tu sais, que dans, dans le cadre où ça serait une de ces grosses banques qui serait dans le cas de la Silicon Valley Bank, euh, ça serait, euh, je veux dire, elle, elle aurait une réaction diamétralement opposée. Euh, pff, ouais, t'as euh, C'est des problèmes qui n'ont rien à voir. C le, le... Encore une fois, la Silicon Valley Bank, c'est du gérable, oui, c'est du C'est super... justement pour ça que je te dis ça. C'est que là, elle a une réaction euh, le, le, qui, le... Qui, qui, bon, est qu bah, voilà, on, on, on garantit pas. Mais derrière, si ça serait une grosse banque, quelle serait sa réaction ah mais ils, Attends, ils ont garanti. Ils ont garanti tous les dépôts. Ils ont garanti tous mais les dépôts. Coup, de, au début, de sa première réaction a été de dire qu'on ne garantit pas, quand même. Euh, oui, c'est une première réaction qui a duré une journée. C'est-à-dire que, que, que les gars aient eu besoin de 24 heures pour se retourner. Euh, c'est qu quand même un pays qui a des lois. Euh, il y a quand même... C'est-à-dire que pour pouvoir dire on va, euh, on, on va euh, assurer chaque euh, dollar de dépôt euh, de, de la SVB. Il a quand même fallu que le Trésor, la Fed et la FDIC se mettent autour d'une table et signent euh, un... Je sais pas quel papier légal, c'est pas un exécutif hors je sais pas ce que c'est, bref. Mais on signait un papier pour dire qu'on allait faire exception à la règle des 250 000 dollars de, de, de garantie de dépôt. Donc ça, qu'ils aient besoin de 48 heures pour faire ça, c'est presque compliqué d'aller plus vite quand même. Donc, euh, non, non, non, le, le, le, en fait, si, l'Eman le, était une grosse banque et, et, et l'Eman, c'est un truc, ça a fait, ça, ça, ça a quand même qui sont un peu à tout le monde. Le, et et, et on, en fait, le truc dont on a du mal à se rendre compte, c'est que les, les, les QE, que ce que ce que fait Bernanke euh, en, à partir de 2008, c'est un truc qui, qui est hallucinant, c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est un truc qu'on n'aurait jamais pensé que c'était possible de faire ce que Bernanke a fait. Parce que moi, dans mes premiers, mon premier cours de finance, quand je, je suis arrivé à, à l'école, après mon bac, enfin après dans mes, la première fois que j'ai eu un cours de finance, euh, j'ai eu, c'était drôle, j'ai un prof vietnamien qui, qui arrivait et qui disait, euh, si tu veux comprendre la finance, tu as juste besoin de comprendre un truc, c'est un euro aujourd'hui, ça vaut plus cher qu'un euro demain. C'est ça, une fois que tu as compris ça, tout découle de ça. Un euro aujourd'hui, ça vaut plus cher qu'un euro demain. Et on est, depuis qu'on est en taux négatif, c'est plus vrai. On a mis par terre absolument toute l'infrastructure sur laquelle la manière d'opérer des gens euh, a été construite. Il faut imaginer qu'un un banquier, euh, depuis euh, pas tout à fait 2008, mais depuis 2012, est dans un monde euh, totalement inconnu. Quoi. Euh, et euh, donc, euh, c'est... en fait comment il réagirait si euh, tu peux pas, comment il réagirait il réagirait de la manière le, le, déjà il ne referait pas faut pas oublier que l'Eman a été sacrifié l'Eman a été sacrifié par euh, John Paulson euh, qui était donc le, le secrétaire au trésor de l'époque qui était un ancien de Goldman Sachs, ancien PDG de Goldman Sachs. Et que donc les deux grandes rivales, Lehman et Goldman, et donc euh, l'ancien PDG de Goldman qui se retrouve au Trésor, il voit son ancien rival en mauvaise posture, il l'a désingué. Et c'est là, pour le coup, si tu veux, c'est la faute d'un mec. La, la chute de Lehman, c'est euh, John Paulson euh, qui euh, qui prend cette décision, euh, qui, qui, qui fait un péché d'orgueil, et plus personne ne la refera, cette faute-là. Parce que ça a fait peur à tout le monde et on n'est vraiment pas assez loin de la grosse catastrophe. Euh, donc, si, si, si tu as une autre banque qui se retrouve, mais tu en as eu, tu vois, le, tu, on pense aux banques privées, mais le Royaume-Uni est passé à deux secondes euh, de, de, de, de, de la grosse catastrophe il y a quelques mois. Tu ne sais pas ce qui se passe par derrière, tu ne sais pas, tu sais, c'est l'expression américaine « how the sausage is made ». Tu n'en as, as, as, as pas la moindre idée. Moi non plus, au fond. Hein. Comment est-ce que ces mecs, il euh, faut pas oublier que la Fed, euh, indirectement, euh, c'est les grosses banques américaines, hein. c'est-à-dire que la Fed n'est pas indépendante des JP, euh, euh, City, Goldman et autres. Hein. Donc, comment est-ce que tous ces gens-là, euh, qui, qui ont la main euh, sur des leviers dont tu n'as pas idée d'un point de vue financier, comment ces gens-là font leur business tu sais pas trop. Donc, en fait, toi, le jour, le jour en fait, où les man font faillite, tu, tu, tout s'est déjà passé avant. Le jour où tu as, as une grosse baleine qui fait faillite, euh, tout se sera passé avant. Donc euh, malheureusement, j'ai envie de te dire, euh, le jour où tu, tout où ça arrivera à nos yeux, ce sera trop tard. Ouais, bien sûr. Ouais. Mmh. Euh, Alex, t'es revenu Je pas si Alex est rendu. Oui, Alex ouais, est rendu. Est rendu. Mmh. Attends. Ouais. Euh, non, mais euh, globalement, tu vois, je, je, en fait, euh, j'ai l'impression que euh, j'ai eu, eu pas mal de, de calls avec pas mal d'économistes euh, sur la question aujourd'hui. Et en fait, globalement, tout le sentiment, c'était bon, il va y avoir d'autres faillites. Euh, mais la grande question c'est de savoir euh, en fait si c'est euh, si c'est une petite crise financière ou si c'est un truc systémique tu vois et euh, et je pense que euh, ce que tu disais sur euh, Yélène, euh, euh je pense que en fait au départ euh, au départ ils n'avaient peut-être pas pris la mesure du truc non plus et puis ils se sont dit bon ben bah, dans le doute euh, il faut euh, il faut mettre le paquet et par exemple là, la signature banque qui a été euh, qui a été fermée en fait, euh, voilà, ils, ont été, ils, auraient, ils auraient pu ne pas le faire parce qu'en fait, elle n'était pas en faillite au moment où, euh, euh, au moment où ils l'ont fermée. Enfin, ça avant j'ai raté un épisode. Euh, le truc, c'est que quand le régulateur a pris contrôle de Signature Banque, euh, c'était, bon, de toute façon, elle va être en faillite lundi. Donc, euh, bah, tu, voilà, dimanche, euh, on, on, prend déjà le, on prend déjà les rênes du truc. Et. Euh, et euh, en fait, je pense que enfin, voilà, faut pas trop tomber dans le catastrophisme parce que euh, en fait, personne ne le sait, tu vois. Ceux qui le savent, euh, sont, enfin, voilà, ils, ils seront millionnaires comme tout le monde, mais euh, euh, le, le truc, c'est que euh, c'est qu'on vraiment personne ne sait ce qui se trouve, tu vois. Dans trois mois, on l'aura oublié parce que là, il y a un mouvement très très fort de baisse des taux. De, fin de, de baisse de la de, de, toute la courbe des taux ça fait vers le bas et euh, et donc ça en fait ça c'est autant de euh, je sais pas c'est si tu difficile sais à dire tu mais de dizaines et dizaines de milliards de, de pertes non réalisées qui subitement ont disparu tu vois en un seul jour c'est à dire que en gros euh, euh, ces pertes elles, euh, ces pertes virtuelles non réalisées bah, elles sont euh, elles ont largement diminué aujourd'hui du fait de, du fait de la baisse de la courbe des taux. Du coup, voilà, faut vraiment pas. C'est vraiment un sujet compliqué parce que uh, on ne sait, sait pas. Voilà, ça se trouve, uh, c'est très facile d'arriver à dire, bah regardez, je vous l'avais dit, ça s'est effondré. Alors que non, enfin, probablement, uh, probablement. Enfin, en fait, rien n'est sûr. Et attention à pas tomber dans le syndrome, uh, tu sais, uh, sténo, uh, qui a uh, annoncé tout. Uh. Tous les mois que l'euro allait s'effondrer euh, en 2012 et finalement là on est en 2023 et l'euro est toujours là euh, et euh, il n'est pas encore mort et il euh, n'y euh, a pas encore de signal qu'il est en train de mourir. Voilà c'était juste... Euh, il faut faire attention quoi, il ne faut pas trop surréagir. Euh. Ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est une situation où il faut rester juste en alerte et regarder ce qui arrive. Et, et Guy, j'avais une dernière question Après, attends, attends, euh, je... dans ta vidéo. Tu, tu nous parlais de. Dans ta vidéo, tu nous disais qu'il bon, bah, y avait déjà ces deux banques hein, qui avaient fait faillite et il y en aurait deux, trois autres euh, dans, les stunting, dans les stunting box Oui, oui, oui. Alors, ça, moi, c'est des, des, des docs que j'ai reçus. Euh, j'ai pas encore regardé dans le détail, mais effectivement. Mais encore une fois, il euh, y a deux choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que. Euh, t es, t es, déjà, tu as un mécanisme qui s'est enclenché. Euh, t'as quand même laissé SVB faire faillite. Encore une fois, on aurait pu payer les 2 milliards, on aurait pu éviter. Il y a un choix qui a été fait de purger en partie le système à cet endroit-là, à ce moment-là. Et ça, c'est un choix. Euh, c'est du pilotage euh, c'est du pilotage qui fait. C'est pour ça que, tu vois, le, le, pour moi, c'est un truc, c'est du dérapage contrôlé. Peut-être qu'il y a un moment où il sera plus contrôlé. Et donc là, moi, je rejoins parfaitement Alexandre là-dessus. C'est qu'on n'est pas encore sur un truc, on n'est pas sur de la grosse frayeur à la Lémane. Excuse-moi, Alexandre. Euh, et, euh, et, et donc, euh, on, sur cette, euh, euh, on est sur du dérapage contrôlé. Et euh, merde, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Je suis désolé. Euh, j'ai encore perdu mon nom. On, on est, est, on est tu disais qu'Alex avait raison. On est sur un dérapage oui. contrôlé. Non, on est sur un dérapage contrôlé. Et il faut pas, il faut pas monter et que oui, donc c'est tout ça, c'est contrôlé. Ça aurait pu être évité et qu'à un moment il y a des gens qui ont laissé faire, voire qui ont poussé un peu à la chute. Enfin, à la limite on s'en fout euh, et que il euh, faut pas euh, et que ça, ça, ça profite, ça profite à des gens, ça permet de purger un peu le système et, et, et que euh, à mon avis donc on a, on a ce mécanisme qui fait que vous avez quand même, une de rien, pas mal de gens qui ont des avoirs au-delà de 250 000 dollars dans ces banques régionales, Et même si tu as pas beaucoup, hein, même si tu as 10% ou 20% des de, de, de, de gens, quelques pourcents même, ça suffit, qu'ils disent « bon, alors, les gars, je vais aller voir ma banque, j'ai écouter, vous me laissez 250 000 dollars et le reste, je vais aller les mettre dans une grosse banque ». Ça suffit en fait pour que derrière, t'en aies trois, quatre, 5, sept autres. Alors voilà, je j'ai pas les noms là, j'ai pas encore, j'ai pas eu le temps encore de compulser. Euh, mais oui, ça devrait. Non, déjà parce que la, la mécanique est enclenchée, et la deuxième chose, c'est que c'est, ils sont en train de purger en partie le système. Ça fait partie du pilotage euh, du système, et, et notamment le purger à un endroit où c'est pas dangereux. Enfin, on n'est pas un endroit qui est dangereux. Euh, c'est ouais, pour moi, les gars, ils sont. Euh, C est, c est... ça va continuer ouais ouais ça va continuer Là, maintenant combien il va y en avoir il ne peut pas avoir 30 non plus parce qu'il y a un moment où tout le monde va péter un câble mais tu peux en avoir 3, 4, 7 autres je ne sais pas après il ne faut pas oublier qu'on reste dans des, des, des temps extrêmement incertains et euh, effectivement si, si demain ils font des, des je voudrais juste rebondir sur ce que disait Alexandre sur le pilotage des, des, des banques centrales. Donc effectivement, quand une banque centrale prend une décision de politique monétaire, on estime généralement que ça prend six mois. Si vous faire faire virer le bateau, ça prend six mois. C'est des choses qui prennent du temps. Mais là, à mon avis, un deuxième phénomène qui fait que ça prend encore plus de temps, c'est que les marchés résistent. C'est-à-dire qu'on a augmenté les taux. Dans l'absolu, augmenter les taux, on s'en fout. Euh, ce qui est important, c'est que quand vous augmentez les taux, on estime que bah, du coup le crédit va coûter plus cher. Et comme le crédit coûte plus cher, il va y avoir moins de crédit. Et comme il y a moins de crédit, et ben bah vous allez vous allez sevrer un peu, euh, et vous allez nettoyer un peu tout ça. Et les gens qui sont un peu trop faibles euh, vont être nettoyés à ce moment-là. Euh, sauf que. Euh, J'entends plus, Guy. Ah, je croyais que je buguais, en fait. <rire> ouais, non, non, non, j'entends je, je, je, plus Guy. Alors moi aussi, au début, je me suis dit que c'était moi qui buguais, mais j'entends plus Guy. Euh, Guy, tu nous entends Moi, ah, j'ai une, une histoire à raconter. Bah, bah, euh... Vas-y, Alex, du temps. Vous plus. En fait... si on vous entend plus. On vous entend plus. Il faut descendre en auditeur et remonter. Ouais, ouais c'est bon. Je l'invite. Vas-y, Alex du en, en Raconte ta petite anecdote. En fait, enfin, c'est. En fait, Guy l'a dit. Oui. Alors, c'est les gens en coulisses qui sont allés démarcher les clients. Et en fait, ça peut paraître un peu, un peu tendancieux, mais en fait, souvent la petite, la grande histoire, elle rejoint souvent la souvent la la grande par exemple je me souviens il n'y a pas longtemps j'ai lu le la l'histoire monétaire des, des États-Unis et en fait le il y a beaucoup une des thèses sur le sur la crise de 29 c'est euh, pourquoi est-ce que ça a été aussi grave c'est euh, c'est que la c'est que la, en fait à l'intérieur de la fed c'était que des euh, c'était que des c'était que des nouveaux euh, qui comprenaient pas grand chose euh, à la politique monétaire et à, et à au marché financier et en fait il y avait que la fête de New York qui était vraiment euh, blindée de gens compétents alors que les autres c'était plutôt des petits banquiers de province avec des petits déposants et, euh, et en fait euh, à la tête de la fête de New York qui vraiment dirigeait la Fédérale Réserve dans son ensemble. Il y avait un mec qui s'appelait Strong, si je me souviens bien, monsieur Strong, et qui était pour le coup un homme assez fort. Et en fait, la Fédérale Réserve, la fête de New York, elle va très très vite comprendre le problème de la crise de 29, et très très vite elle va vouloir faire, on va dire, l'équivalent du quantitative easing. Enfin, faire de augmenter la, la masse monétaire, éviter qu'il y ait des contractions du crédit et réagir de manière très forte. Sauf qu'en fait, Bestron il est mort juste avant euh, la crise. Euh, et donc, en fait, au moment où la Fed de New York va devoir, euh, va, de, va essayer de convaincre la, la les autres fédérales réserves de euh, faire une sorte de politique d'assouplissement monétaire, ils vont pas réussir parce que justement, en fait, l'homme fort, euh, le mec qui... qui qui tenait, le, qui tenait la baraque, en fait, était mort juste avant. Et euh, son remplaçant bah, est un peu plus faible et il ne va pas réussir à convaincre les autres fêtes. Et donc, voilà, c'est pour ça que bah, la fête va, on va dire, rien faire. Et, euh, et en fait, la, le pays va s'enfoncer dans la crise. Et donc, parfois, c'est vrai que bah, des petites histoires de gens euh, coulissent, mais ça impacte beaucoup le, la grande. Et donc là, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé en, en, derrière les derrière ces histoires de retrait massif, euh, mais euh, ça ne m'étonnerait pas Wacky, ouais, euh, je ne sais pas quel JP Morgan qui est voulu se faire SVB, euh, ce vraiment pas impossible en fait. Mmh. Ouais, ouais, non mais ouais, Et, euh, mais alors peut-être que Guy est revenu, est... tu nous entends Guy Oui désolé, j'ai complètement buggé, mais je sais pas, peut-être que ouais, vous, ouais, je ne ouais, sais ouais, pas ouais, où ça, ça euh... a coupé. Bah alors, ça a coupé, tu disais qu'Alex avait raison, que c'était un peu... Euh, qu'au qu final, bon, cette histoire était un dérapage contrôlé, ouais. et que pour l'instant, il n'y avait pas de raison de s'alarmer. Et... Alors oui, il n'y a, y a, y a pas de raison de s'alarmer sur cet épisode-là. En revanche, pour moi, on est revenu dans les conditions financières de 2007, qui sont des conditions euh, de fragilité. Oui, il faut rester en, en alerte. C'est en fait, c'est-à-dire que euh, si effectivement les euh, les les les les tours descendent pas très vite, il peut y avoir des accidents. Chaque chaque chaque jour qui passe où on est on est sur des, des taux aussi élevés, le risque d'accident est là, mais il est pas il est pas chez SVB, il est pas dans ces banques régionales là. Ces banques régionales là, c'est c'est une purge contrôlée. Les, euh, et euh, et et donc euh, le, le risque, encore une fois, il est pas là. Il, le, à mon avis, le risque est là et on est dans une situation de très grande fragilité. Absolument. Euh, et je ne sais pas si vous avez entendu pense, ça. Il ouais, faut ouais. quand même rester en alerte. C'est le genre d'infos ouais. qu'il qu faut surveiller de très très près, ouais, comme tu as dit. Et, et, et, et, et, et, et puis, il y, y, euh, y a un jeu de. de il y a un jeu de pouvoir entre les banques et la Fed. C'est-à-dire que les banques, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais les banques commerciales ont refusé la politique. Les grandes banques américaines ont refusé la politique de la Fed. Elles ont refusé. Elles ont continué à balancer du crédit. Le crédit américain, alors j'ai pas regardé depuis quelques semaines, mais en tout cas jusqu'à la fin de l'année 2022, le crédit américain n'avait pas pris, n'avait un, pas commencé à baisser c'est-à-dire que c'est les hausses de taux qu'on a eues dans tous les sens, les mecs, ils continuaient à imprimer du dollar, et il n'y a rien à foutre. Euh, ils, ils ont fait un énorme doigt d'honneur à la Fed, euh, qui tu montes tes taux, je m'en fous, moi je continue à imprimer ». Alors, en partie, Alexandre l'a bien dit, c'est-à-dire que la Fed a aussi eu une politique un petit peu contradictoire, euh, mais les marchés ont résisté à la politique de la Fed et là, en fait, ils ont fait tout d'un coup, les marchés, eux, c'est l'inverse de la Fed, ils surréagissent, ils vont très très vite, et ils sont passés de « j'en ai rien à foutre » à ah « ben attention, maintenant, il faut que tu me sauves, sinon c'est la merde totale <rire> ». Il y a un petit côté qui est joué, à mon avis, qui est de l'ordre de la caricature, mais c'est un peu ça, quoi. Il ne faut pas oublier que dans ce milieu-là, « bad news is good news », c'est « regardez, on est dans la merde, du coup, il y a maman en fait qui va venir nous sauver, et qui va venir baisser ses taux ». D'une certaine manière, pour moi, SVB c'est une sorte de signal qui est envoyé en disant maintenant on va arrêter la écrite on va rebaisser les taux ouais ouais ouais c'est ça se tient ouais. c'est vrai euh, bah peut-être philippe tu avais quelque chose à dire pour pour la fin et euh, on laissera oui, peut-être je... un dernier à Guy je conseille à notre auguste assemblée si ce n'est pas déjà fait de suivre le compte twitter de Guy de lafortelle et aussi de s'abonner à sa chaîne youtube euh, car euh, ce que vous ne pouvez pas parfois pas lire euh, sur les textes qu'il publie sur son compte Twitter, eh bien, vous pouvez l'écouter dans votre voiture ou en préparant la cuisine, et vous verrez, c'est toujours extrêmement intéressant. Voilà, et en plus il y, y, y a un aussi. peu d'humour au début c'est toujours ça il y avait toujours une petite blague au début c'est pour détendre l'atmosphère qui en a bien besoin voilà, <rire> merci beaucoup merci Philippe ah, merci Alors, beaucoup. je te laisse un dernier mot si tu voulais dire un dernier mot bah, un, un grand merci un grand merci euh, bah, qu qu'est-ce qu que je peux dire moi bah, si, si, effectivement, si ça vous intéresse tant mieux, moi c'est mon, mon métier moi, c'est de faire de la vulgarisation euh, moi, au départ, je suis pas, je suis pas, économ... enfin, je suis pas économiste. J'ai quand même fait pas mal de finances dans ma vie, mais moi, Mon métier, c'est de faire de la vulgarisation. Donc, si effectivement ça a pu vous intéresser, euh, tant mieux. C est, c est... Je, je, je me suis dans cette position un petit peu bizarre d'essayer de rendre intéressant et attractif euh, un sujet euh, qui, qui est morne comme un jour sans pain qui est le sujet de la finance qui est emmerdant comme ça c'est emmerdant comme la pluie ce truc euh, mais bon c'est vaguement c'est vaguement, euh, vaguement important quand même ouais ouais c'est vaguement important comme tu dis mais en tout cas merci beaucoup euh, guy pour ta présence sur ce space c'était vraiment euh... C'était vraiment un plaisir merci. Donne... Ouais, un, un grand merci pour votre invitation. Je découvre un peu l'espace. Ça faisait quelques temps que je voyais le truc monter. Je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille voir. Et c'est encore une fois, c'est à cause de Philippe Comte que je me retrouve là-dedans. Et euh, je trouve que ce que vous faites est, est, est vraiment remarquable. Je trouve que c'est un super format. Je, franchement, je, je sais jamais que la deuxième fois que je regarde un peu ce truc-là. Mais euh, franchement, euh, ce que vous mettez en place est remarquable. Un, un très grand merci à vous pour votre invitation et pour ce boulot que vous faites de transmission. Ben merci beaucoup Guy, ça me touche beaucoup, vous de votre pas. Et, euh, et voilà, ben je, vous, je vous ai épinglé l'article de, de Guy, vous avez, vous, si vous allez sur son profil, vous pouvez retrouver la vidéo, bien sûr, et le Space va être disponible en replay, euh, je vais vous présenter ça avec un nouveau tweet en, en signalant la présence de Guy euh, sur ce Space. Voilà, voilà. Ben bonne soirée à tous et à bientôt pour un prochain Space. Ciao, ciao